ce quatrième épisode d'Hyperlien, direction le Finistère, afin de visiter une métropole qui a fait du numérique un support de citoyenneté, Brest. Nous avons rendez-vous avec Elisabeth Le Faucheur, qui travaille à la mairie de Brest, et qui va nous présenter le fruit de 20 années d'une politique numérique basée sur la coopération et le partage. Allons découvrir ces initiatives locales, qui font du numérique un vecteur de lien social. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hyperlien, l'autre visage de la France numérique. Oh, il fait vraiment très beau, on est content quand même. En hein. termes de population, ça ressemble à quoi à Brest En fait, je pense qu'il y a une bonne mixité, c'est-à-dire qu'il y a aussi une belle dynamique au niveau universitaire il euh, y a aussi euh, ben, des, des grandes entreprises euh, je pense euh, Atalès, euh, Ifremer et aujourd'hui c'est une ville euh, bah, sympa forcément euh, à échelle humaine avec euh, une belle dynamique associative euh, des gens qui ont envie de faire des choses on a l'impression que on lance une idée et, et hop, euh, ça part et ça fonctionne et voilà, les gens ont envie en fait. Bon voilà, il y a plein d'atouts pour cette ville, euh, mais euh, ça n'empêche qu'il faut euh, quand même travailler sur euh, l'attractivité à la fois pour les entreprises, euh, pour les étudiants, etc. Parce que malgré tout, il faut y venir. Euh, on dit que c'est le bout de la terre, mais est-ce que c'est pas le début de l'Europe Alors je m'appelle Michel Briand, j'ai été euh, élu sur euh, trois mandats consécutifs euh, sur le démo du numérique, la démocratie locale euh, et à la fin l'économie sociale et solidaire. Euh, j'ai été élu en, en 95 et euh, quand j'étais élu, j'ai demandé au maire si je pouvais aussi m'occuper un peu euh, du numérique, du multimédia. À l'époque, c'était 97, c'était vraiment les les débuts d'internet dans la société. Et donc euh, très rapidement, comme ce sujet était vraiment euh, nouveau pour euh, l'équipe municipale et eh bien euh, mon idée a été de faire avec les gens et donc on a inventé un autre acronyme qui sont les papy point d'accès public à internet hein, c'est rigolo c'est et en disant ben voilà euh, tout lieu qui euh, est d'accord pour accompagner les habitants les acteurs locaux euh, dans la découverte d'internet devient Papi et sera accompagné par la ville de brest qui sera doté d'un équipement et puis de formation d'accompagnement qui permettront euh, de développer cette activité. Et ce qui a été intéressant de voir, c'est que euh, on a choisi de le faire au rythme des gens. Tu vois, de pas de le faire comme souvent dans une petite publique. On décide et puis toutes les bibliothèques deviennent ou toutes les euh, mairies de deviennent ou tous les centres sociaux deviennent. Ce qui était bien, c'est qu'en fait, euh, euh, on avait donné un sens et beaucoup de gens s'y reconnaissaient. Et même aujourd'hui, quand tu interviews les gens, tu vois qu'il y a un discours un peu homogène. Les gens ont une culture commune partagée de la médiation numérique. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est-à-dire que le boulot de l'élu n'est pas de faire, mais de permettre aux gens de faire. Donc au fur et à mesure que de nouveaux usages apparaissent, eh bien, euh, les papilles s'en emparent. Et donc aujourd'hui, euh, quand la ville s'est intéressée euh, donc à la fabrication numérique, la proposition a été faite à tous les papys qui le voulaient de devenir papy fab, hein, papy de fabrication numérique. Et à ce moment-là, la mairie fournit l'équipement qui va bien, fournit la formation pour que le, euh, dans des locaux comme le, le patronage de la cavale Blanche ou ailleurs, ou dans une bibliothèque de quartier, on puisse avoir de la fabrication numérique. Demain, ça sera peut-être euh, la transition numérique, c'est-à-dire euh, les transitions, c'est-à-dire comment effectivement ben, euh, le numérique peut aider aux transitions. Je dis ça comme ça, mais tu vois, le, au fur et à mesure que la société évolue, que de nouveaux besoins émergent, les papys se transforment. Où est-ce qu'on va alors Alors on va au patronage laïque de la Cavale Blanche. Ouais. On va voir Antoine. Et... Qui est Antoine Antoine, c'est le coordonnateur du UPL et qui organise des ateliers euh, papy-femmes avec euh, des jeunes. Le fameux. Et il travaille beaucoup sur la robotique. Ah ouais oh. Ah ouais, d'ailleurs, la porte, porte s'ouvre toute seule, lui. Ouais. <rire> Incroyable. Ça, enfin, c'est impressionnant. Donc, Antoine Fouadier, je suis euh, animateur euh, du Fab Lab tous les samedis matins et on fait aussi des animations. Donc là, c'est les, les enfants de l'accueil de loisirs. Euh, donc, l'idée, c'est de euh, présenter euh, nouveautés une nouveauté numérique en, fait, en quelque sorte, c'est une initiation numérique. Et là du coup j'ai compris que c'était un Papi-Fab, oui. enfin un Papi et un Papi-Fab en plus de ça. Donc en fait au départ c'est une politique de la mairie, c'est la politique Papi, c'est le point d'accès public à internet. Donc la ville nous a mis à disposition des ordinateurs et le fait d'avoir des ordinateurs à disposition, bah, nous on a trouvé beaucoup d'intérêt à utiliser ces ordinateurs dans un cadre spécifique, notamment le cadre fabrication numérique. C'est pour ça qu'on a monté un Fab de proximité et c'est pour ça que c'est devenu un Papi-Fab c'est le point d'accès public à Internet et on a adossé un petit Fab Lab de proximité. Et voilà ce que ça donne en fait. On a les différents outils, les jeunes sont là et puis après bah, ça fonctionne. Je ne suis pas là pour faire à leur place, ils apprennent. Déjà euh, nous on les accompagne, on n'est pas là, voilà. on les accompagne. Et euh, ensuite on essaye de les mettre en position d'acteurs. Et donc une fois qu'ils ont compris, ils transmettent eux-mêmes. Donc là on voit en effet, c'est un jeune du samedi matin qui apprend aux jeunes de l'accueil de loisirs. Mmh. Donc ça fait du lien, nous on est une association d'éducation populaire, donc on met du lien entre différents acteurs du quartier, entre différentes personnes du quartier. Voilà. Alors je vous emmène à Kérourien, euh, au centre social. Et euh, on va voir Régine qui est animatrice multimédia. Et puis Martine, qui est habitante et puis qui est bénévole dans plein de projets et qui a plein de trucs à nous raconter. Donc moi, c'est Régine Rouet. Moi je suis salariée de la Ligue de l'enseignement. Je suis arrivée sur le quartier de Kéroéen en 2003. On m'a proposé le poste euh, dans, de gérer un espace public multimédia dans, dans ce quartier-ci. J'ai travaillé dans plusieurs quartiers brestois ou même extérieurs. Et je trouve que c'est un quartier qui est très attachant. Je trouve que la mixité, la proximité avec les gens, les gens sont très simples, très abordables. Après, ce n'est pas parce qu'il y a deux ou trois ou quatre jeunes qui posent un petit peu de soucis, c'est qu'il faut, ne enfin, faut pas stigmatiser là-dessus. Je trouve que c'est un quartier qui a beaucoup de richesse et euh, la mixité de la population est géniale. Quoi. Il faut valoriser, on essaie. Et là, on a mis en place depuis, je crois que c'est la troisième année, on a mis une web télé, on a une télé sur le quartier, avec les trois quartiers prioritaires Brestois, qui s'appelle Quartier Lib TV, et du coup, on arrive un peu à essayer de casser un peu tous ces, ces stéréotypes et ces stigmates et valoriser ce qui se passe dans les quartiers. Je travaille beaucoup en partenariat. C'est comme ça que je fais un petit peu un atelier qui s'appelle Net à l'emploi. On a beaucoup, beaucoup de réussites. On a beaucoup de personnes qui sortent en emploi parce qu'on a un partenariat aussi avec Pôle emploi qui intervient une fois par mois sur nos ateliers. Donc on, on forme les gens au numérique mais aussi à aux plateformes de Pôle emploi, aux démarches en ligne, au faire des CV. Et, et du coup, c'est marrant parce que vous avez un Fab Lab, c'est ce qu'on a vu juste à côté, oui. et qui en plus est, correspond avec cette pièce où on est là. Oui. C'est ça oui. C'est quoi l'histoire comment, comment vous êtes Alors enfin, c'est pareil parce que moi je trouve que c'est une plus-value d'être à deux. Donc du coup, il y avait l'atelier de menuiserie qui marchait bien. J'avais fait des expérimentations un petit peu de fabrication numérique et euh, je trouvais que c'était euh, sympa de lier les deux. Et euh, le but, c'est vraiment d'emmener les gens vers le, la menuiserie, mais aussi de, de la menuiserie vers l'ordinateur. C'est essentiel d'avoir du numérique dans un quartier comme celui-là, parce que moi, je suis arrivée en 2003. En 2003, il n'y avait pratiquement pas d'Internet chez les gens. Donc les gens, c'était vraiment... Euh, euh, ils venaient vraiment à l'espace multimédia parce qu'ils n'avaient pas de connexion Internet, le téléphone était cher. Tout ce qui va être numérique à, à bas coût, en plus nous on a eu la chance d'avoir Internet en habitat social qu'on a expérimenté la première fois ici sur le quartier de Kérourien. Et bien ça a changé la vie des gens. Le numérique change la vie des gens. Je m'appelle Martine et j'habite à Kérourien. Alors euh, c'est en 2009 que cette offre internet en habitat social a été faite pour la première fois ici dans le quartier. Pour 1,18€ on bénéficie donc d'un abonnement, on, on a donc possibilité d'acheter un ordinateur recyclé, moi j'ai commencé comme ça d'ailleurs, et ensuite des cours d'informatique gratuits. Alors moi j'ai jamais allumé un ordinateur de ma vie, je vais acheter mon ordinateur au centre social, et je commence mes cours d'informatique avec ma prof qui est d'ici d'ailleurs, et en sachant que à cette période ça n'allait pas, parce que ça faisait quelques années, j'avais eu de gros problèmes de santé. J'ai donc été mise inapte au travail. J'ai eu beaucoup de mal à accepter cette décision, parce que je suis une personne quand même assez dynamique. Bon, j'étais malade, je ne pouvais pas faire autrement, mais heureusement pour moi, ma santé s'est améliorée. Et du coup, euh, mes journées vides. Mon mari, ma de commerce, il partait des mois entiers de la maison. Mes filles à l'école et mes copines au boulot. Donc Martine, ben, tous, les, tous les jours... Euh, devant les films Malodros de M6, euh, sans les regarder, mais qui étaient là quand même. Et tous les jours, c'est la même question, qu'est-ce que tu vas faire Martine Qu'est-ce que tu vas faire Rien C'est vrai que ça commençait à devenir de plus en plus pesant, et c'est la dérivée du numérique qui va bouleverser ma vie. Le fait de savoir euh, euh, faire de l'ordinateur et, et, et maîtriser un peu Internet, j'ai été sollicitée par l'association du quartier. Donc moi qui étais des journées entières à rien faire chez moi, imaginez. Je me retrouve deux après-midi en, en association à faire du secrétariat, à aider des gens et à les accompagner dans des démarches administratives. Donc bien sûr, je reprends confiance en moi et hein, pas photo. Hein. Et puis ma maîtresse, qui est là, je lui avais un peu raconté mon parcours. Au bout de quelques temps, elle a senti que je, ben voilà, je, je souffrais de ce manque d'inactivité, ce manque d'activité. Bien sûr, elle m'a briefé sur des projets. Et du coup, ben ça m'a ouvert énormément de portes. Quoi. Je suis ressortie de chez moi déjà, parce que pour aller au cours, il fallait bien que je traverse mon quartier hein, et aller le vendredi euh, faire mon cours d'informatique. J'ai fait des connaissances sur place. Qui d'ailleurs sont des filles qui sont devenues mes amies maintenant. Donc ça y est, j'ai recommencé à bouger, donc j'ai recommencé à m'occuper de moi aussi, parce que tout ça c'était fini. Mon, mon mari était désolé, mes enfants n'en parlons pas. Donc on qu'est-ce qu'ils sont tous heureux de me voir comme je suis aujourd'hui. Bien sûr, mais je dis, moi c'est grâce à internet et à Régine. Martine et Midi, c'est moi, une ambassadrice hors pair. Allez hey, le lendemain, je vais sur Facebook. Je vous assure, ma fille a scanné l'article, elle l'a mis sur Facebook et je vois en commentaire. Et là alors, le coup au cœur. « Continue comme ça maman chérie, on est trop fiers de toi. » Alors là La logique, en fait, s'inscrit dans une politique publique plus, plus globale. C'est-à-dire que les papilles sont un maillon territorial, de proximité, à 400 mètres d'un habitant, il y a un papy. Mais pour ça, il faut aussi faire vivre, si tu veux, un peu le renouvellement. Donc à Brest, on a un appel à projet qui est en fait un appel à envie. Ça va être un des rares appels à projet en France où tous les projets sont retenus. Chaque année, 40 à 50 projets sont soutenus. Mais ce qui coûte cher, ce n'est pas forcément euh, les 80 000 euros que la ville va mettre pour soutenir les projets, c'est la capacité des gens à dire « je m'implique dans un projet, je vais faire un projet ». Et c'est ça euh, la ressource précieuse, c'est ça qu'il faut euh, dire, prendre soin, et dire aux gens « vous pouvez faire, on va vous aider ». Et quand on a proposé à Brest de faire la même chose euh, sur les lycées et collèges, parce qu'il y a un appel à projet, bah, ça a été refusé. Pourquoi parce qu'un proviseur a dit, mais si je publie mon projet, le lycée d'à côté va faire pareil. J'avais tout compris. Le but, c'est justement que si quelqu'un a une bonne idée, d'autres le fassent pareil. Je suis Ronan Pichon, je suis conseiller municipal de la ville de Brest avec une délégation au numérique et je suis vice-président de Brest Métropole avec une délégation au numérique, à l'économie sociale et solidaire et au développement durable. Il y a deux choses importantes, hein. quand on est élu, On a euh, d'abord, c'est d'abord parce qu'on a une volonté de faire, hein, on a une volonté d'aller dans des directions, dans mon cas quand même d'aller vers des sociétés à la fois plus durables, plus justes, plus partageuses, plus équitables. Et euh, on a aussi un autre impératif qui est d'aider, euh, bah, d'accompagner euh, les initiatives qui viennent des habitants. Parce que quand on est vraiment un élu local, on, est, euh, on travaille avec euh, des, des personnes en direct. Euh, globalement, c'est quelque chose de plutôt nouveau, parce que souvent, euh, on a un peu le, la tentation de se dire « nous sommes la puissance publique, nous faisons, nous savons ce qu'il faut faire ». Euh, et donc dans des logiques descendantes. Et je pense mmh. que ça aujourd'hui, ça a atteint ses limites. On le voit, on voit bien dans les crises politiques que la prétention à savoir a priori tout et à savoir à, à, à l'imposer parce qu'on a raison par principe, ça, ça atteint ses limites. Alors c'est quoi la, le point commun entre un jardin partagé et un logiciel libre Le principe d'un commun, c'est que c'est une ressource, matérielle ou immatérielle, euh, autour de laquelle s'organise une communauté humaine, en vue à la fois d'en perpétuer l'existence, d'en euh, assurer la gestion et euh, d'en partager aussi euh, la gouvernance, le, la façon dont ça va se, ça va se faire. Alors, là, le point commun entre le jardin partagé et le logiciel libre, c'est que justement, ce sont des choses qui ne peuvent exister que parce que autour de, euh, de ces éléments, il y a une communauté de gens qui s'impliquent, euh, qui acceptent de travailler ensemble qui acceptent de partager les fruits du travail des uns et des autres, alors que ce soit les lignes de code ou que ce soit les savoir-faire pour mieux cercler les salades. Enfin, il n'y a, a pas besoin de, de choses très très compliquées. Et peut-être un conseil du quoi des élus qui n'oseraient pas se lancer. En partageant, en diffusant, en mettant en commun, on crée de l'abondance. On crée de l'abondance, et que ce soit de l'abondance matérielle. ou de l'abondance euh, en termes de bien-être. Donc, il ne faut pas avoir peur. Hein. Le, le, le, les gens qui nous entourent sont euh, pour l'essentiel des gens de bonne volonté qui ne demandent qu'à travailler ensemble. Je pense que c'est ça qui, qui est important, c'est de savoir, euh, savoir accueillir euh, les initiatives comme étant euh, forcément bienvenues par défaut. Reste nous raconte une fois de plus ce numérique pétri d'êtres humains, d'histoires et de rencontres. C'est en présence de personnes comme Martine que l'on prend toute la mesure de l'impact du numérique sur la vie des gens. L'inclusion, le lien social, les opportunités qui sont créées et saisies. Sans le numérique et la fabrication numérique, Martine ne serait pas aujourd'hui en train de réinventer son quartier tout en se réinventant elle-même. Et notre rôle à nous, c'est aussi de raconter son histoire. À dans deux semaines, pour un nouvel épisode d'Hyperlien.